Bon, on est arrivé au terme de cette mission. Non, oh, c'est pas vrai, mesdames, messieurs. La question de savoir d'où vient le Père Noël, il est là. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, parce qu'on ne va pas vous le dire. À... Vous savez Mais je ne le dirai pas. Bon, très bien, Père Noël. Alors... J'ai fait ça peut vous aider. Bon, Père Noël... Oh On est relativement sage cette année Pardon, je dois l'être aussi, je, que je le mettrai dans la main. Oh, merci Père Noël Je remarque, vos oh, amis m'ont écrit une petite lettre. <rire> J'ai des amis, moi. Ils se sont mis à plusieurs. Celui qui savait écrire a <rire> pris la plume. Ils m'ont demandé un petit cadeau pour vous. Et le voici. Non, c'est mon boulot, vous savez. <rire> Tout à fait <rire> Et voilà. et voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle des amis, vous voyez Bon, bien merci beaucoup, Père Noël. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Infiniment. Père Noël, vous ne nous dites pas... Euh... Pardon, je prends votre micro, voilà. Père Noël, restez là. Je ne vous dis vous ne nous dites pas d'où vous... Sachez une chose, lorsque vous oui. faites un cadeau, oui. même un micro, oui. vous devez le laisser à la personne à laquelle vous l'avez offert. Oui. Vous me le laissez donc, euh, donc je vous laisse le micro, c'est bien. Père Noël, vous ne nous dites pas d'où vous venez, euh, vous êtes venu ici au Chalet Suisse, euh, vous êtes le Père je Noël sais, je de je la télévision la de la région lausannoise. vous ne asseyez peut-être pas sur Anne Carrard, hein, parce que, bon... Et les conditions de travail étant ce qu'elles sont, oui. on ne m'a pas accordé la retraite. Père Noël, est-ce que Anticiper. vous avez un petit ah bon. mot à dire à nos téléspectatrices, nos téléspectateurs pour euh, cette fête de Noël peut-être, euh, vous vous adressez à eux Eh bien, euh, non, je ne sais pas trop quoi leur dire. Je leur souhaite une année pleine de bonheur, de santé et de succès puisqu'il en faut. Je leur souhaite une année pleine d'émissions de TVRL. Euh, que puis-je dire d'autre À tous ceux qui n'ont pas de cheveux, je souhaite qu'ils repoussent un jour. Mais bon, je ne peux pas tout faire non plus. Euh, Excusez-moi. On fera le maximum, cela dit. Merci, Père Noël, d'être venu merci à vous. dans cette soirée exceptionnelle. C'est normal. Madame, Monsieur, on vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Et puis surtout, on a envie de vous dire joyeux Noël. Mais euh, ben le bonheur, c'est parfois une toute petite chose comme ça. Et on espère que, que vous saurez saisir ce bonheur au moment où il vient vers vous. Et on espère que vous pourrez peut-être, en tendant une main aussi, offrir un peu de bonheur à celles et à ceux qui en ont besoin.